fait pas du tout la cinquième fois que j'essaye d'enregistrer cette putain de vidéo d'introduction de mes... Salut à tous, c'est Masqui, inspecteur bois. Hein. et pourquoi vous me voyez en début de vidéo de la chaîne du goût Bah c'est tout simplement très très simple mon cher ami, c'est parce que moi étant un énorme enculé, j'ai... perdu un pari. Ouais. Le principe était absolument très simple. Si je ne finis pas dans les trois premiers du Super Smash Bros Ultimate organisé par Hugo au mois de décembre, j'avais comme gage que je me suis auto-administré, bien sûr, le gage de devoir faire les prochaines vidéos de Hugo. Prochaine vidéos au nombre... 3. Enfin, je crois, oui. Bref. Vous regardez actuellement la première VOD qui va être faite, qui est sur le thème du live d'Halloween qu'on avait fait avec Hugo, mi-octobre, accompagné aussi avec Kiwi et Bibix, le pognon. Euh, si vous aimez la vidéo, eh ben je vous remercie d'avance, parce que mon montage va être dégueulasse Et euh, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi d'Hugo, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche, tout ça, tout ça, t'appuies ouais, là, la petite annotation, toujours, et ça fait plaisir <rire> ah, Tuez-moi, s'il vous plaît Ouais! Oui! Ça va? J'étais. Ouais! <rire> C'est vrai? <fait. rire> C'est vrai? Du coup, on est là pour avoir peur. Celui <rire> pour le confirmer. Ah et on est là pour crier nos grands meurs. Je... Pour avoir très très peur. Euh, pour suer des fesses. Et euh, faire en sorte que. Du coup, on. On le cul tout lisse. Comment on la suit du cul. Ils arrivent quand les autres là? Allez! Je sais vite, pas, ils sont en train de faire un intro de merde là! <rire> Allo! T'as besoin d'intro là? Oh, vite! Allo! Mmh. Oh wow, he's spooky. est really spooky dude. Bienvenue sur ce live spécial euh, Halloween avec euh, des invités et c'est exceptionnel. J'arrive pas à le dire. Mais ils sont gentils et rigolos, voilà. Ensuite, d'ailleurs, euh, autre chose aussi intéressant que j'ai oublié de prendre, ça s'appelle un téléphone. Voilà, et je gueule très fort au loin. Est-ce que vous m'entendez 1 2 1 2. Voilà. Meanwhile. Bon, voilà, on souhaite un petit joyeux anniversaire à Matt Six months later ...de Bibi actuellement, je lui en toucherai deux sur Rainbow Six dans, dans ses clips où il met son dans son intro là, enfin dans son truc d'attente oui. voilà. Mais on va d'abord bien sûr rejoindre les invités parce que je pense qu'ils se font chier évidemment Et ils me disent, euh, mais pourquoi il a, il a mis du et Sébastien ce con <rire> Voilà, bref du coup, nous allons présenter dans l'ordre Euh, un clip de Rainbow Six Sauf voilà. qu'il joue ouais. Les Shields ouais. c'est Ouais. Il joue un jeu de Ouais. Coucou Hugo Ouais Ah non, pardon, j'étais concentré avec les histoires de QI, donc oui Je dis pourquoi j'ai gagné aussi, c'est parce que je porte un t-shirt du Z-Event, voilà. Ah bah attends, mais si on triche alors j'arrive. C'est vrai que du coup, ça se fout ton C'est vrai que du coup, ton fond vert il se fout sur ton t-shirt. Ton Z-Event il est à l'envers. <laughs> <is> that, <laughs> oh dude! Oh, fly! <laughs> you can fly, dude, what the fuck? <laughs> you! <laughs> oh! Look <at> me, dude. <laughs> Gasoline, dude, I'm gonna die, dude! <laughs> oh merde! <laughs> oh, <you. laughs> Attends, je vais, quand même. Non, ça c'est un coup! <laughs> <putain, joute>. <laughs> uh, <I'm laughs> dude! Hello, dude, it's a Oh, euh, en open 6 ans aussi Ce, ce crit hydro-williams... Oh, j'ai assis, euh, ce ace red, dude It's not very scary Hey, look, dude She gets her period, oh, just... Oh my god Is she so good, dude T'es trop fort, mec Je te mets à l'aise! mec J'ai... J'ai eu peur. peur intérieurement, en fait. <rire> ah Tu, tu l'as pas ça. vu qui... Oui, <rire> j'ai eu peur intérieurement sans vouloir crier, mais... Alors. C'est bon. Déjà, elle a eu ses périodes, ici. Ah Bonjour, monsieur C'est... Bah, c'est pas les témoins de Jéhovah, là. C'est plus la morgue, en fait. Ah oula oula Ah mais... Ah pardon Ah oui je voulais te massage cardiaque Dude Massage cardiaque Jude, massage cardiaque Oh Luke Bibi Hey it's little Bibi hein dit cute. hey Mais c'est il nous tue Hey hey hey hey hey hey hey hey dude hey hey ah bonjour Oh y'a des là Hey Hey, hey Looking good oh, Hey Hey dude, oh, dude, oh. dude. <rire> oh fuck, I'm scared now hey, Dude, I'm, I'm pissing boss Bah, bah hey, ma, ma Bibi, regarde on Bibi Eh hey, Bibi le sac yeah. hey, Bibi la, la bite Ouais oh, Bibi l'esclave, allez <rire> Jetez-lui des cacahuètes Ouais Let's go to ce door. Euh, next est door! Next si door dentiste, hein! Wow! Cool oh. expérience, dude! Oh. Oula! Ah bah vous êtes, vous êtes tous fait, oh. fait spawn. Oh, dude, cool, oh, cher! Il y a une musique. Ouais. Euh. I hear a door unlocked. Ah c'est pas celle-là. Hey, dude, look, euh... ma chère! <rire> ouais! C'est c'est. What the fuck? Là derrière, non? Non? Je regarde en haut s'il n'y a pas une trappe Ah ouais Ah bah ouais, il en... oh bah bon, y a encore, euh... encore Jésus Hey, le... cool Jésus, c'est you happy Hein Est-ce que ça va faire comme dans la colline à des yeux avec ce truc Ah bah c'est ouvert Ah bah ça c'est <rire> ouvert oh, Putain Putain Je suis pas venu ici pour souffrir, ok hey, Dieu est cool Mais c'est donc cool Je <rire> t'ai frappé Oh merde <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Oh, cool, dude! Hugo, le mec qui n'a presque pas peur en fait, c'est le mec le plus chill. Ah <rire> Tain, moi bah je, quand je suis dit. Euh, moi je suis un bonhomme, hein! Oh bah, okay. Oh, je t'ai ouais, quand, coup de... quand même vu te crooch, hein! Oh, nice hand, but I need the key! Ah. Ah. ah! il bouge en plus! Nice! Putain, mais je suis quasiment. Ouais, Bibi, imder il est, il est parti, il est parti ouais, sur le. Non, mais Bibi, il est FK là! Ouais. Il s'est fait gronder par ce moment. Sérieux? Aaaaaaah <rire> moi, moi, Ça va ça, Moi je passe de mon kiwi, il, il a peur et moi je fais Oh, nice dude, nice guy Hey dude, wake up dude It's Halloween time Open the door with the crowbar Eh hey, attendez Oh Si tu bouges encore, si tu bouges encore, je te tire dessus Il va te sauter la, la fait gueule, fait il va t'égorger. Ah, on est de retour au basement, d'accord ah ouais bah du coup cool, euh, Vivi doit pas être très loin de toute façon Ouais Vas-y remets ça Et du coup, bon coup il est revenu au spawn Plus de bons oh, mais il est là Elle, elle... elle... elle, elle, est, no dude. elle, elle est dude Elle est lourde nice, Elle est lourde nice. <rire> nice. Elle est lourde Elle est lourde Elle est lourde Elle est lourde Elle est lourde Elle est lourde Elle est lourde Elle est lourde Elle est Elle est Elle est The Kermit et Nemoji chaud Ah, c'est là, il y a que des peignoirs. Oula, oula, oula, oula! Ah! Bonjour madame, ça va? Eh, j'essaye d'éteindre le courant, mais ça marche pas! Ah, ça y est, c'est bon. Ah, c'est bon, il a fait le Oh non, il disparaît, il est <rire> je vais mettre, je pense que je vais mettre le stream FR et anglais en même temps parce que... <rire> ah oui, il faudrait que je le fasse. Oh dude Non non il boit pas ah il, il, a se, a il une... se charcute la jambe Hey dude Can you est Oui oui oui oui oui dude. oui oui oui oui oui oui oui oui C'est parti Ouh, ah. ça l'air marrant ça wow. oh. Bah... Faut pas oh. comme ça chez les gens Il y a, a une un Kiwi, qui... oui, je dois te tuer, t'as pas eu peur C'est pas possible, attends J'avoue qu'il n'aura pas peur, il faudra lui taper dessus Ah The key I got the key Mais c'est qui, idiot oh, La porte un... c'est débloqué Ouais, mais, mais ça tout droit Tu ah, Mais il est parti le monsieur. il retourne, il fait nice. salut. Toi. Ah, salut, ça va Oh, eyes Red Red oh il se rit, carré hein. Oh. Oh. OK. Pourquoi il y a ce truc ce oh, oh. gaz noir oh, oh, oh, <rires> <rires> Sou souris boy! Hey, look, it's my country! Oh, this is Africa! Hey. Baskim? Ouais! C'est pas comme ça qu'on te livre chez toi? <rire> Alors, non, moi, moi on me livre comme ça! Attends, Ah, C'est comme ça qu'on me le livre! C'est on me le vole! Tu aurais dû sur la chaîne de Sugo euh... Ah claquer ton bras ailleurs. Oh, ah bah. Eh, qui c'est qui veut y aller? Allez! Allez! Allez, allez, ouais. allez, allez Hugo euh... qui porte ah, ses ah couilles, vas-y. Ah non, non, non, tu vas à fond, tu vas face ah, fa... ah non, ça, en face à face. Non, en face! Je le fais aussi, hein. Je le fais aussi. Tu regardes devant toi, toi hein. tout tout me tout me de regarde tout le monde. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ah, oh il se réveille. <rire> c'est drôle ce que je viens de voir. Oh elle, dude. Ah hey, y'a une qui. Oh. Ah bah allez. Non face à toi. Bon tu regardes droit dans les yeux. Bah, oui, tu oui, la regardes dans les du yeux, du et tu dis que tu l'aimes. Oh bah, bah, bah oui. You're so nice. Dude il est genre On ramasse des clés, ça se débloque tout ça. Tu les entends en loin. Ça marche, ah, ah bon. Ouais et ouais, vu ça marche. Parce il paraît qu'il est plus cassé. Ça joue du piano. Ah. Attends c'est le début. C'est cassé la gueule oui, on est un ah, enfin, peu au début, ouais. On est un peu au début. Ouais. Oh, Est-ce est qu'on doit <rire> tous retaper, en fait Avec la petite, la petite expérience, Benoît. Non mais en fait, on doit tous retaper ouais. dans... Hey, let's go again, dude Putain... Hello there P Oh, oui. oh oui. what the fuck oui, est... Oh oh, oh, he's... Mais c'était bien foutu, en plus, c'est ça le pire Putain, oui, mec, il était... <rire> Et moi, j'ai je... fait... commencé à dire, Hey, cool, dude, can you kill Snapchat <rire> Oh. Euh. On peut mais sortir. Mais attends, ouais. Allez Attendez-moi De quoi il veut tout refaire à pied Putain il est mort ce con Oui, pour le bol. <rire> il s'est cassé la gueule Tout le monde sort les enfants, un par un, s'il vous plaît oh. Allez J'ai un follow Merci du follow, waouh bon. Merci euh. Ah Oh ah. Oh euh, attends quoi? 21, c est c est le uh, this button un... will reset the map. Ah. This button will let you explore ah, the grave, map without jump scare. Ah C'est déjà ah. la fin. C'est ah, c'est la fin. Donc I press the button without jump scare. Uh, we can go no clip and fuck uh, ourselves. <rire> can uh, uh, can uh, you uh, not this uh, <rire> map please? <rire> c est c est c est ouais. plein... Bon bah photo, bon moi je quitte hein. C'était marrant. Voilà c'était escape the Exile Island c'était voilà. C'est drôle. Bon, ça va. Like you,